Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctions de base de Vision TTL, un gestionnaire de documents numériques et un outil très efficace pour la gestion de votre bureau à l'interne. Vision TTL est un logiciel qui, à la base, fait du géoréférencement, mais il est également conçu pour faire la recherche et le classement de vos données. Il est aussi un gestionnaire de temps, un outil de messagerie interne et de facturation, un producteur automatisé de documents officiels et, finalement, un outil efficace pour faire le suivi de vos projets. Pour commencer dans Vision TTL, l'employé doit s'identifier et entrer son mot de passe. Une fois dans l'interface principale, le menu rapide vous permet d'avoir accès aux fonctions principales beaucoup plus facilement. Premièrement, Vision TTL vous permettra de créer des soumissions très bien détaillées, de rechercher et de facilement consulter vos soumissions existantes, De créer des nouveaux dossiers qui sont reliés à vos mandats, à vos clients et à vos travaux. De consulter vos dossiers dans un outil très complet qui est entièrement personnalisable. Vision TTL vous permet également de créer vos factures et vos documents officiels de manière automatisée, que ce soit dans un classeur Excel ou sur une page HTML. Vous pouvez aussi visualiser l'information sous un format graphique. Dans l'onglet « Consultation fichier », il est aussi possible de numériser vos documents papier et de les associer au dossier avec l'outil Numériser. Vision TTL est aussi muni d'un outil pour faire la saisie du temps pour chacune de vos tâches. Pour effectuer une recherche plus précise, l'outil recherche vous permet d'indiquer plusieurs critères à la fois pour trouver exactement l'information recherchée. Pour faire le suivi de vos opérations cadastrales, la liste vous permet de consulter, modifier et de créer des rapports Excel et HTML automatiquement. des travaux, lui, vous permet de visualiser tous vos travaux et de garder toutes les informations relatives à ceux-ci à jour. Et comme toutes les autres interfaces de TTL, elle est entièrement personnalisable et crée des rapports automatiquement. La recherche exclusive à la rénovation cadastrale vous permet de trouver vos lots rénovés ou anciens à l'aide de multiples critères de recherche. Pour garder une bonne communication à l'interne, Vision TTL offre un service de messagerie personnalisable où l'on peut y associer des dossiers, mandats et travaux. Un autre outil très intéressant est le module de carte. Vous pouvez superposer votre information en format shapefile ou en DXF. Par la suite, il sera possible d'y consulter toutes vos opérations cadastrales sur une carte qui affiche vos lots rénovés et toute l'information relative à ceux-ci.